Avec nous pour cette nouvelle rubrique, euh, cette grande première suisse, euh, l'ami Franck et ses drôles de machines, pas tellement volantes d'ailleurs, mais bien plutôt pensantes. On a dû faire un choix absolument cruel, puisque nous ne pouvons pas vous montrer toutes les machines existantes en Suisse en ce moment. Nous avons donc euh, choisi tout à fait arbitrairement un certain nombre d'entre elles. La première, il s'agit de l'Atari 800, c'est une machine qui arrive euh, tout nouvellement sur le marché en ce moment. La petite puce de Sinclair, le ZX81, ça c'est une machine qui présente un nombre d'avantages non négligeables. De chez TRS, eh bien, nous avons choisi le CompuColor, c'est également une nouvelle machine. L'Apple II, il est évident qu'on ne pouvait pas la passer sous le silence. Et puis, évidemment, une grande famille de micro-ordinateurs, le Commodore, le VIC-20. Alors, euh, Franck, est-ce qu'on dit un microprocesseur ou est-ce qu'on dit un micro-ordinateur alors, on dit un micro-ordinateur, je vais essayer de vous montrer la différence. Voilà un microprocesseur qui est le cerveau du micro-ordinateur. Il trouve sa place dans un, dans un boîtier. Est, je vais vous montrer dans l'Apple 2 où il se trouve. Le voici. Voilà, donc ce microprocesseur qui est donc le cerveau de l'ordinateur se retrouve dans toutes les machines qu'on vient de citer, et bien dans, dans bien d'autres bien sûr. Alors comment est-ce que, puisque donc là, en fait les carrosseries ont un petit peu changé, je vois que certains ont des claviers à touche sensible, d'autres ont des claviers un petit peu euh, traditionnels. Euh, alors à part ces petites différences extérieures disons, euh, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on communique avec le microprocesseur voilà, justement, le clavier est l'organe principal d'entrée de, de l'information dans la machine. Donc on a, comme tu l'as dit, plusieurs types de claviers qui ressemblent à des claviers de machine à écrire, ou pour le Sinclair ZX81, c'est des touches sensor, donc qui n'ont pas un relief particulier. Mm -hmm. Donc ça, c'est la première méthode pour introduire de l'information dans la machine. Effectivement, pour les jeux, on a... On utilise des palettes de jeu comme ceci. Donc on peut tourner les boutons ou appuyer ici sur le bouton poussoir. Euh, on trouve aussi Évidemment, une autre prendre... forme. Oui, voilà. c'est le joystick. Alors le joystick, c'est donc un système un petit peu comme sur les modèles réduits. Lorsqu'on fait du modélisme, euh, ceux d'entre vous qui en font, vont reconnaître la chose. Ça permet effectivement de diriger un objet ou quelque chose sur l'écran de la télévision. Voilà. Absolument. Ça, c'est la preuve. Voilà. Eh bien, on a vu un petit peu tout cela. Euh, Lorsqu'on commence à jouer avec un ordinateur, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est une chose sérieuse Alors, tout dépend ce qu'on est en train de faire. Si on est en train d'utiliser un logiciel de jeu, un programme de jeu, c'est clair que c'est un jouet, mmh. mais ces machines euh, s'appliquent tout aussi bien euh, pour des euh, applications plus sérieuses, la gestion, le traitement de texte, euh, et tout autre domaine, il y a vraiment des milliers d'applications. Euh... Alors, ce millier d'applications, est comment est-ce qu'on le trouve Est-ce que ça se trouve sous forme de, je ne sais pas moi, de cassettes, de disquettes, parce qu'on parle justement de disquettes, vous avez parlé tout à l'heure d'un tas de termes techniques que nous apprendrons peut-être à connaître ensemble. Pour l'instant, on parle peut-être de disquettes et de cassettes. Qu de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que ces disquettes Qu'est-ce que c'est que ces cassettes Voilà, alors imaginez que vous allez acheter une, euh, une installation de fidélité, euh, vous allez certainement acheter des disques. Ou des cassettes magnétiques pour, ouais. euh, avec de la musique pré-enregistrée. Vous n'allez ouais. pas commencer avec votre guitare, euh, en, vous enregistrer pour. Ah ben, ah ben moi j'en connais, le... ah, si, connais qui le font. Ah si, j'en connais qui le font. Ils achètent leur cassette vierge et puis euh, ils jouent à la maison, puis ensuite ils vont dans les maisons 10 pour vendre. Tout à fait. Mais dans ce, dans ce cas-là, on s'adresse à de la programmation. Mmh. Donc euh, c'est un des grands domaines d'attrait de la machine, c'est qu'on peut programmer soi-même son robot ou son micro-ordinateur. Mmh. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, si je, ne sais, si je sais un petit peu programmer, je peux donc me faire moi-même mon programme et le mettre sur une cassette. Alors, comment est-ce que je le mets sur une cassette et pourquoi sur une cassette Voilà. Alors, on le met sur une cassette parce Alors, que… Attendez, je vais peut-être montrer là euh, très rapidement euh, ce que c'est quand on, lorsqu'on parle de cassette. et bien, vous voyez, on parle d'un système de cassette tout bête. Chaque euh, machine que nous avons ici a généralement sa propre cassette. Euh, cela dit, on peut très bien utiliser euh, le cassettophone que papa a à la maison ou euh, celui qu'on s'est acheté dans la chaîne euh, à 5000 balles. Je ne citerai personne qu'on vient de s'offrir. Mais donc, euh, ça ne présente pas de problème particulier. N'importe hein, quelle cassette, une cassette du, du commerce, vierge suffit largement. Absolument. On est voilà. Alors, comment est-ce que ça se, comment est-ce qu'on procède et à quoi ça sert voilà. Alors, en fait, euh, la machine a plusieurs types de mémoire euh, que, que nous. Euh, elle a une mémoire où elle peut stocker de l'information pendant qu'elle travaille, donc d'une journée de travail. Quand on coupe le courant, on perce le contenu de cette information. C'est ce qu'on appelle la mémoire vive. Okay. Mais... Euh, je vous interromps. Ça, ça revient un peu à dire si je dois faire une série de numéros de téléphone, je vais noter 10 numéros de téléphone sur un bout de papier. Lorsque j'ai fait mes 10 numéros de téléphone, je jette le papier, c'est fini. Je ne me rappelle plus de ces numéros. Absolument. Voilà. Autre. Euh, ça autre... c'est de la mémoire vive Absolument, c'est de la mémoire vive ouais. On a un autre type de mémoire nécessaire, c'est le bouton de téléphone ouais, alors, alors le bouton de téléphone est justement représenté par ces cassettes Ou éventuellement disquettes. des disquettes magnétiques Je vais vous en montrer mmh. une Voici, euh, qui permet euh, le stockage d'informations. C'est-à-dire que cette cassette ou cette disquette permet à l'ordinateur d'aller rechercher ce fameux numéro de téléphone qu'on aurait voulu faire tout à l'heure, c'est ça Absolument, mais il ne faut voilà. pas oublier que le micro-ordinateur n'est pas capable de générer de l'information. Il va falloir préalablement créer euh, votre bouton de téléphone sur votre disquette ou votre cassette ou acheter une cassette préenregistrée. Sur laquelle il y aura ces fameux Absolument. numéros. Voilà. Je crois que comme ça, on a vu qu'effectivement, l'ordinateur, il va rien inventer tout seul. Il va falloir qu'on ait, donc, pour faire fonctionner cet ordinateur, soit une disquette qui est généralement très bon marché, soit une mini-disquette, c'est-à-dire avec un disque drive. Alors là, peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais sous le ZX81, nous avons un drive donc qui sert à faire marcher les fameuses disquettes, ou bien, à côté de l'Atari 800, nous avons également un drive. Je signale également que toutes ces machines sont toutes munies des deux systèmes, c'est-à-dire qu'on peut les faire marcher soit avec une cassette, soit avec une disquette. Je crois qu'on est en train d'entrer dans un domaine assez technique et comme on a quand même un temps relativement limité, euh, on ne va pas s'étendre en tout cas dans cette émission. Peut-être euh, vos suggestions à ce sujet-là seront les bienvenues. Si vous voulez que nous développions, développions pardon, euh, certains aspects de la micro-informatique, vous nous écrivez sur une carte postale pour nous dire voilà on aimerait savoir ce que c'est qu'un drive, ou on voudrait savoir comment fonctionne un drive, pourquoi pas, Franck se fera un plaisir de vous l'expliquer. Maintenant, revenons très rapidement, pour terminer cette petite séquence, euh, à des informations plus générales. Si quelqu'un veut chercher un, un ordinateur, cherche euh, à s'acheter quelque chose d'utile, euh, mais qui ne sait pas quest ce qu'il lui faut, à euh, qui peut-il s'adresser Voilà, alors la première technique que je vous recommande fortement, c'est de vous acheter... Des, vous abonnez à des périodiques, mmh. par exemple, l'ordinateur individuel. L'ordinateur individuel, et je dois dire d'ailleurs que l'ordinateur individuel, qui est un journal français qui sort tous les mois, euh, c'est celui euh, dont vous aurez le plus besoin, à mon avis, en tout cas dans les premiers temps, puisqu'il est très, très euh, accessible aux néophytes. Euh, ils font également une chose qui est absolument euh, indispensable, je trouve, parce que personne ne le fait, en tout cas en France ou en Suisse, c'est leur guide. Ils ont un guide chaque année, euh, pour celui-ci, donc il vient de sortir 82-83, de tous les matériels disponibles euh, sur le marché à l'heure actuelle, depuis le meilleur marché jusqu'au plus cher, avec de très très bons conseils. Donc si vous n'avez aucune idée, vous cherchez un petit peu à vous renseigner, l'ordinateur individuel, le journal, à ne pas manquer. Il y a également d'autres journaux qui sortent, il y en a beaucoup, il y a Micro, il y a, il y a énormément de, de littérature qui sort euh, sur le sujet. Il y a également, euh, pour ceux qui sont un petit peu plus, euh, comment on dit, branchés, ben, il y a micro qui est également en français, je vous signale que je ne parlerai pas cette semaine mais peut-être dans un mois nous parlerons de la littérature américaine parce qu'elle est très importante dans ce domaine là, mais pour l'instant pour le, ce qui concerne le, le français, Microsystem malgré son nom <rire> est un journal tout à fait français et je vous le recommande vivement si vous voulez entrer un petit peu dans le détail. Et puis alors pour ceux qui comme nous ont certaines difficultés manifestes à comprendre de quoi on cause <rire> et bien Télésoft c'est vraiment je crois la bible du débutant Absolument, c'est euh, la la revue la plus facile que j'ai trouvée. Oui, d'une part, elle est, elle est facile parce qu'elle elle est très euh, vulgarisatrice, c'est-à-dire qu'elle euh, ne va peut-être pas très au fond des choses, mais en tout cas, elle va vous expliquer euh, sur un tas de domaines comme l'informatique, la vidéo même, la télématique et l'audiovisuel. C'est donc une, euh, une revue euh, que je peux conseiller en tout cas et que nous pouvons conseiller à tous ceux qui s'intéressent à ce domaine-là sans vraiment avoir du tout euh, d'idées préconçues, sans savoir exactement ce qu'ils cherchent. Voilà. Alors, il euh, y a une autre source, je crois, Franck, qu'il faut citer et là, c'est un appel que nous allons peut-être faire. Euh, tout à fait. Il existe, en tout cas en Suisse romande, oui. plusieurs clubs de micro-informatique oui. qui regroupent euh, des dizaines de membres. Euh... Oui. Propre à certains matériels, il y a un club Apple, il y a un club Commodore à Genève Oui, ça c'est une, une petite particularité qu'il faut citer d'ailleurs, qu'il faut, qu faut vous signaler, c'est que ces machines-là sont un petit peu comme les marques de voitures. Vous avez les adeptes de telle marque, les adeptes de telle marque, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Donc si vous vous destinez à une machine plutôt qu'à une autre, eh bien vous voyez peut-être le club qui s'occupe de ce genre de machine. Et pour cela, bah, le mieux c'est que vous nous écriviez pour nous dire, vous nous dire que vous êtes un club à Lausanne, à Fribourg, à Neuchâtel, je ne sais pas,